Léa n'en avait pas envie, mais elle n'a rien dit. et est allée sous la pression de ses amis au week-end d'intégration organisé pour sa promotion. L'adage dit « qui ne dit mot consent ». Mais vous, êtes-vous d'accord avec cette affirmation L'expression « qui ne dit mot consent » est habituellement utilisée pour signifier que, si une personne n'oppose pas de résistance explicite, on considère alors qu'elle est d'accord. Pourtant. Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un n'est pas en mesure d'exprimer son refus. Par exemple, si une forme de pression s'exerce sur cette personne, la pression du groupe, ou bien un rapport inégalitaire lié à sa situation, comme dans le cas d'une personne mineure, ou d'une personne en situation économique difficile, ou encore de rapports hiérarchiques dans un contexte d'emploi, d'études, de couple. Par ailleurs, dans une même situation, certaines personnes peuvent ressentir de la pression, et d'autres non, selon leur tempérament, leur culture, ou les relations qu'elles ont avec celles et ceux qui exercent cette pression. Il existe également des situations dans lesquelles une personne n'est physiquement pas en mesure d'exprimer son opposition. Par exemple, parce que la personne est en situation de handicap, ou encore parce qu'elle est endormie ou bien sous l'effet de certaines substances chimiques. C'est ce qui se passe en particulier quand une personne est alcoolisée ou droguée, parfois par son agresseur. Au sens de la loi, la vulnérabilité de la victime est prise en compte par le juge. La personne peut aussi être hésitante. Elle n'est pas franchement opposée, mais on ne peut pas pour autant dire qu'elle soit réellement consentante. Elle a peut-être besoin de temps pour être sûre de sa décision ou de temps pour estimer la proposition de façon à lever certaines difficultés. Le consentement, en particulier en matière sexuelle, ne doit donc jamais être considéré comme acquis. Le consentement doit être franc, explicite, éclairé, spécifique et révocable, c'est-à-dire qu'il peut à tout moment être retiré. Le consentement, et de la responsabilité de la personne qui fait une proposition ou qui exprime une demande. Il lui appartient donc, d'abord, de créer des conditions pour que l'autre puisse librement exprimer son consentement, son hésitation ou son désaccord. Ensuite, de rester attentive à son ou sa partenaire, car chacun, chacune, a le droit de changer d'avis à tout moment d'une relation, en particulier dans le cas ou là où le partenaire retirerait son consentement.